Faire un triangle avec sphéro peut être plus complexe que prévu. Au départ, il nous faut trois blocs roulés, sur lesquels nous posons une certaine vitesse, 20 par exemple. Une fois que nous avons ces trois blocs, nous allons leur donner une certaine durée pour avoir la longueur des segments. Donc, ça pourrait être 4, 5, et 6. Et nous allons devoir ajuster ces temps-là pour avoir les bonnes distances. Maintenant, ce n'est pas à cet endroit qu'il y a une certaine complexité, mais plutôt par rapport aux angles. Donc, si je me rapporte au triangle suivant, un triangle rectangle, pour lequel j'ai une certaine longueur ici, que je n'ai pas spécifiée, une certaine longueur pour l'hypoténuse, une certaine longueur pour le dernier segment. J'ai indiqué en bas les dimensions des angles, donc par exemple, l'angle B mesure 30 degrés, et si on veut le vérifier, un élève pourrait prendre un rapporteur d'angle, aller vérifier avec le rapporteur d'angle, et se rend compte qu'effectivement, l'angle de B mesure 30 degrés. Donc, si nous prenons pour acquis que nous partons d'ici, du point C, de l'angle C, c'est notre point de départ pour Sphero. Donc, la première commande qu'on va donner à Sphero, c'est de se déplacer d'une certaine distance vers la droite. Donc, si on se rapporte à notre programme, la première ligne de commande, si on veut qu'il se déplace vers la droite, ça va être un déplacement vers un angle de 90 degrés. Maintenant, si nous retournons à notre triangle, nous voulons par la suite que Sphéro parte vers la gauche et légèrement vers le haut, avec un angle de 30 degrés par rapport au segment CB. Donc, notre premier déplacement. Mais ici, il ne faut pas indiquer que Sphéro se déplace de 30 degrés. Donc, différentes suggestions. Une qui est peut-être plus intéressante que les autres, c'est d'utiliser ce type de rapporteur d'angle qui nous présente les 360 degrés au complet, donc de 0 jusqu'à 360, qui est exactement le même principe qu'utilise sphéro. Donc, si nous voulons nous déplacer dans une certaine direction, ici, on peut voir que ce 30 degrés-là, on sait que Sphéro, lorsqu'il se déplace vers la gauche, c'est 270 degrés plus 30 degrés, ça va nous donner 300. Donc, il faut tout, toujours partir des quatre points que nous connaissons, donc en haut 0, à droite 90, en bas c'est 80, et à gauche 270, Et venir additionner certains angles. Donc, si ici c'est 270, plus 30 degrés, ça veut dire que ce ferro va se déplacer vers une direction qui est la direction de 300 degrés. Donc, si nous retournons ici, c'est quoi le degré que je vais utiliser? C'est 300 que je vais prendre. Si c'est plus difficile de marquer avec la flèche. Je peux tout simplement cliquer au centre et venir indiquer 300. Finalement, une fois que ce s'est déplacé donc, de l'angle C à l'angle B, de l'angle B à l'angle A, la dernière chose que ce va vouloir faire, c'est retourner au point C. Donc, il se déplace vers le bas. Lorsque ce sphéros se déplace vers le bas, bien, la majorité d'entre vous allez finir par le savoir par cœur, mais on, on peut tout de même vérifier avec le rapporteur d'angle de 360 degrés. Vers le bas, c'est 180. Donc, si je retourne ici, je vais avoir une direction de 180. C'est important de noter, parce que c'est peut-être une complexité qui est plus mathématique, que les degrés que je vais donner, ce ne sont pas les degrés de, mes, de mon triangle, mais bien des angles pour donner la direction à sphéro. Afin de bien comprendre l'implication et la complexité que peuvent représenter ces angles pour vos élèves, je vous conseille de faire différents types de triangles, un triangle équilatéral, un triangle isocèle, et ainsi de suite, et essayez de bien voir quels sont les angles que vous devez indiquer pour que votre sphéro fasse un beau triangle.